Tête faucheuse Durocut 5.2, style. Montage sur coupe bordure débroussailleuse FSA 86R, style. Cette tête faucheuse à deux fils, robuste et pratique, est idéale pour le nettoyage et les travaux de surface dans l'herbe dure. Elle est compatible avec différentes formes de fils de coupe. Le packaging contient trois éléments. La tête faucheuse une platine de centrage et une petite tige métallique. Je démonte donc la tête de coupe Autocut 62 qui est en place, il suffit pour cela de dévisser l'écrou central. Pour monter la tête faucheuse Durocut CN2, il est nécessaire de bloquer le support. Pour cela, j'utilise la petite tige métallique que j'introduis dans l'orifice prévu à cet effet sur le bloc moteur de la machine. Je mets en place la platine de centrage et je visse la tête faucheuse. Ceci fait, j'enlève la tige métallique de blocage. Je choisis pour couper des herbes dures et même des rejetons d'arbustes des brins de fil durocute 2 mm de diamètre 195 mm de longueur. Dotés de petites lames acérées, ils exercent une action de cisaillement. Leur mise en place sur la tête faucheuse est très simple. Il suffit d'introduire le brin jusqu'à la butée. Il est alors pincé fortement par des mâchoires et son retrait est impossible. Pour le retirer lorsqu'il est usé, il suffit de le saisir manuellement ou à l'aide d'une pince au centre de la tête faucheuse et de le tirer dans le même sens que pour l'introduction. Ces fils sont compatibles avec des machines aux largeurs de coupe différentes. Pour le coupe-bordure FSA-86R, il est un peu trop long. Il faut alors le couper à la mesure idéale. Pour cela, je présente chaque fil devant la lame autocute présente sur le carter de protection et je coupe les fils de façon à éviter qu'ils butent sur le carter. La machine est maintenant prête pour l'action. Herbe dure, sèche ou rejetons d'arbustes, tout est aisément coupé. Attention toutefois à être équipé de lunettes et grilles de protection, les projections sont plus importantes qu'avec un fil de coupe standard. Pour consulter la version écrite et illustrée,